Bonjour, bonjour mes chers élèves de CO1 Voici donc aide scolaire pour vous aider à passer un bon euh, contrôle Regardons s'il vous plaît ici, vous avez donc euh, des questions de langue, grammaire, conjugaison, orthographe et vocabulaire et protection euh, écrite aussi avec ces deux questions Pour compréhension et bien sûr les questions, euh, à propos, de, à propos du texte, il ne faut pas bien sûr démontrer euh, ici. Alors, vous aurez l'or euh, du contrôle. Langue, grammaire, première question. Euh, écoutez bien. Vous allez tout simplement entourer les déterminants pluriels. Vous allez tout simplement entourer les déterminants pluriels. C'est-à-dire, tout simplement, il faut éviter les déterminants au singulier, comme l'exemple de un, une, euh, la, et ton, par exemple. Et vous allez tout simplement entourer, par exemple, euh, les déterminants pluriels, comme mes, des, aussi. Alors, ces exemples euh, ne sont pas mentionnés lors du contrôle. C'est un exemple tout simplement. Pour vous aider à bien comprendre la question. entourent les déterminants pluriels. C'est-à-dire, je dois tout simplement entourer les déterminants au pluriel. Comme l'exemple de « mais » ou « des ou « c » ici dans cet exemple. On passe. Mais au pluriel. Vous avez ici des groupes nominaux au singulier. Comme l'exemple de « un élan ». Un bateau. Euh, Qu'est-ce que vous allez faire Vous allez tout simplement écrire au pluriel « un élan ». Des élans avec S au pluriel. Un bateau, des bateaux avec X. Mmh. N'oublie pas, euh, l'élan qui se termine par O, avec les trois lettres ici, E, A, U, il vaut mieux de mettre X à la fin au pluriel. Conjugaison, vous avez donc euh, deux questions. Première question, il faut retourner les verbes non conjugués, ça veut dire à l'infinitif, comme l'exemple de jouer, qui se termine par la terminaison E. Écrire, qui se termine par la terminaison, R, euh, ça veut dire R. Euh. Bon, vient ou bois, euh, ce sont des verbes conjugués, il faut les éviter. Complète avec les, avec les terminaisons qui conviennent au présent. On a déjà vu euh, pendant le cours euh, de conjugaison du présent du premier groupe, c'est-à-dire les verbes qui se terminent par E, sauf le verbe aller. On a dit qu'il qu appartient à la troisième personne du... À, à la troisième groupe. <rire> qui appartient au troisième groupe. Alors, complète avec les terminaisons qui conviennent au présent, euh, je parle avec eux. Normalement, on doit mettre e à la fin. Pourquoi Parce que c'est singulier. C'est euh, la terminaison du premier groupe, du premier pronom personnel du singulier. Euh, je parle. Tu chantes avec ES, euh, e, n'oublie pas, deuxième personne du singulier. On doit mettre bien sûr la terminaison ES présent. il ou elles ont, on doit mettre E à la fin. C'est ça la terminaison de troisième personne du singulier. Alors, je parle avec E, tu chantes avec ES. il ou elles ont, on attrape par exemple avec E. Je parle avec E, tu chantes avec ES. il ou elles ont, on attrape avec E. Pour nous et vous et il avec S et avec S, c'est au pluriel, on dit nous jouons avec O, S, vous jouez avec E, Z et il joue avec O, Alors, euh, n'oubliez pas ça, s'il vous plaît, c'est une sorte de révision. Voilà. Orthographe, le 4 points complète avec I, O, ou E ou 1. I, ce sont des sons I, O, e et 1. Par exemple, une voiture, voix, La police, I. Le marin, hein? le jardinier, I. Mauvais, E. Voilà. Euh, Entourent les lettres qui servent à écrire le son Yé, comme l'exemple de I, comme le bijoutier. Ah, vous avez ici I, la lettre I. Un épouvantail avec euh, IL. Une voyelle avec Y une merveille, avec I, Z, un épauventail, le, le bijoutier, une voyelle, une merveille. Alors, euh, la question de vocabulaire, euh, c'est vraiment facile. Il suffit tout simplement de mettre un mot étiquette ici. Football, passe rugby, etc. Est-ce que c'est fruit ou sport C'est vraiment simple. Banane cerise, orange, est-ce que c'est produit au sport C'est vraiment très simple, mal, vrai. il vaut mieux de mettre le mot étiquette ici. Production, production de l'écrit, euh, met les mots en ordre pour construire une phrase. Je vous propose bien sûr des mots en désordre, tirer bien sûr de la lecture, euh, euh, par exemple, à quoi, vous, à quoi vous jouez, ou quelques exemples de poèmes comme amis ou... Euh, métier dangereux vous allez retrouver des mots en désordre vous allez tout simplement construire une phrase à partir de ces mots en désordre ah oui c'est très bon ça présente ta famille euh, dans quelques lignes il suffit tout simplement d'écrire le nom du père comme l'exemple de Ali mon père s'appelle Ali et le nom du métier par exemple il est menuisier ma mère s'appelle Dalia elle est femme de foyer, elle reste à la maison elle s'occupe de ses enfants j'ai deux frères comme exemple. Euh, ça dépend. J'ai un frère, deux, trois ou quatre. Et une sœur. Une sœur, on ne pas assez, non. Une sœur, soit deux, soit trois, soit quatre. Si vous n'avez ni frère, ni sœur, vous allez créer. Je n'ai ni frère, ni sœur. Voilà. Alors, c'est tout pour le moment. Euh... Langue à 20 points. Il y a la partie de grammaire. Comme une révision, il suffit d'entourer les déterminants au pluriel. Il ne faut jamais entourer les déterminants singuliers, il faut les éviter. Vous allez tout simplement mettre au pluriel les groupes nominaux, comme euh, un élan, un bateau, des élans, des bateaux. N'oubliez pas la marque X, si euh, le mot euh, ou le nom se termine par O, avec trois lettres ou deux lettres, euh, au. u Retourne les verbes non conjugués. Et il suffit tout simplement de faire la distinction entre les verbes conjugués, comme l'exemple, VIA bois, On dit il vient, je bois ou tu bois avec les autres verbes non conjugués, c'est-à-dire l'infinitif. Il faut compléter avec les terminaisons qui conviennent au présent. N'oublie pas je avec eux, tu avec es, il, elle, on avec eux, nous, on, s, vous, eux, êtes, il avec s, elle avec s, c'est pluriel, troisième personne du pluriel. À la fin du verbe, on doit mettre en, tu. Orthographe 4 points complète avec I, Y, E a et un comme une voiture, une voiture, voie, voie, voilà, une voiture, la police, les marines, voilà, les autres, jardiniers mauvais. On les lettres qui servent à écrire le sanglier, n'oubliez pas qu'il y a trois façons, soit I, soit Y, soit IL, soit I2L ou 2LE. Voilà les limons du c'est vraiment simple, il suffit tout simplement de mettre euh, à la place qu'on veut football, rugby, sport, fruit, c'est vraiment simple, banane, rose. souris, voilà, et n'oublie pas la présentation de la famille, voilà, il s'agit ici de mettre le nom du père, le, euh, le nom de la mère, euh, ce qu'il fait, ça veut dire son métier, Soit, ça dépend du père, Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il est, qu est menuisier, mécanicien, tailleur, policier? Je ne sais pas. Euh, la mère aussi, elle reste à la maison, s'occupe de, son... de ses enfants, des femmes de foyer. Il ne plaît pas aussi le nombre de frères et sœurs. Voilà. C'est tout pour le moment. J'espère que vous allez bien passer le contrôle. Et j'espère aussi que vous avez bien compris, euh, d'après cette vidéo. Euh, le contrôle, euh, les questions de contrôle de deuxième semestre de deuxième euh, deuxième contrôle du premier semestre. Alors, au revoir à très bientôt.